Depuis 15 ans, les numigiens animent des conférences, donnent des formations et organisent des événements. Nous nous déplaçons régulièrement dans les écoles et universités pour partager nos retours d'expérience concernant les déploiements et les intégrations des solutions de gestion open source dans les compagnies québécoises, car nous sommes persuadés que nos étudiants sont nos forces de demain. Alors, ces dernières semaines, nous avons inversé la tendance et nous accueillons les universités chez nous aux différents postes d'analyse fonctionnels et développeurs expérimentés déjà ouverts, nous ajoutons des stagiaires de fin d'études en binôme. Bien que les numigiens pratiquent le télétravail, nous étions vraiment fébriles ces derniers jours de conduire nos entrevues avec les candidats futurs numigiens par caméra interposée. Toi aussi Tu veux rejoindre les numigiens et avoir un job tripant et sécuritaire pour des compagnies d'ici Alors applique rapidement sur notre espace carrière. Pour en savoir plus, rejoins notre site internet numigi.com ou abonne-toi à notre chaîne YouTube.